Hello On attaque une, une autre question à propos du site web, euh, c'est la question de l'interface admin. C'est vrai qu'ici on est sur le site de Wokra en transition et il y a plein, ça fait un peu peur cet écran d'accueil. Mm -hmm. euh, en gros, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses C'est parce que c'est un site partagé parmi toutes les, par toutes les initiatives et euh, il y a des initiatives qui nous ont demandé de rajouter des modules et du coup ces modules sont rajoutés chez tout le monde okay. et donc on cherche toujours le bon compromis entre répondre aux besoins des initiatives et aussi pas alourdir les sites de tout le monde et donc là, on a peut-être allé un peu trop loin mais quelles sont, je vais juste présenter du coup ah, les sections qui font peur, c'est vrai alors il y a ici tous les articles Events c'est la possibilité et il y a WP Events, c'est deux modules différents et donc là, il y aura sans doute un peu de cleaning à faire pour voir qui utilise quoi. Euh, média c'est toutes les photos, donc votre bibliothèque euh, en général de photos, mais aussi vidéos. La liste de toutes vos pages, donc articles et pages, c'est assez, assez similaire, mais c'est des concepts différents dans WordPress. Si vous voulez checker tous les commentaires qu'il y a. Alors, Formidable, c'est un outil euh, pour gérer les formulaires. Si vous voulez demander aux participants à votre site, euh, ou, tiens, inscrivez-vous à, à un événement ou un truc comme ça, vous pouvez créer des formulaires et donc je, je vais pas détailler ça maintenant ouais. mais en gros vous, en quelques clics vous créez votre formulaire et puis les gens répondent et vous pouvez consulter les réponses à travers ça alors ici c'est euh, vrai que c'est un module euh, qui est utilisé par certaines initiatives pour aller prendre pour mettre affiché sur leur site euh, des événements, par exemple, de la pa leur page Facebook, ou, mais pour importer des ouais, différents événements ça. sur leur site. Alors, MailPoet et MailPoet2, c'est euh, des outils de newsletter. Mmh. Et donc, a priori, choisissez MailPoet2, euh, mais je crois que MailPoet, Mail en fait, c'est MailPoet3. Bref, on a dû garder les deux, parce qu'il y a certaines initiatives qui ont uniquement utilisé MailPoet. Apparence. Ah oui, du coup, la, la dernière newsletter, j'ai généré par exemple avec MailPoet2, parce que je pensais que c'était le plus à jour. En fait, c'est MailPoet qui est plus à jour. Si lui, si il s'est il s'est a deux À checker, mais je sais qu'ils ont fait un truc bizarre. Euh... Euh, Teste un peu les deux, mais c'est vrai que c'est compliqué et voilà, là, mon, mon PC rame un peu, mais oui à checker. Je pense bien que mais poète... et en fait mais le poète 3. Euh, Donc l'apparence, ça c'est très important si vous voulez changer le style de, du site web et ça on en parlera tout à l'heure. Extension, a priori, vous n'avez pas trop accès à ça, je pense. Vos utilisateurs, pour pouvoir gérer le site à plusieurs. Ah, Sylvie a sa webcam qui vient de s'allumer. Euh... Salut Sylvie Et voilà, différents outils, c'est pour configurer euh, certains modules. Et puis réglages. SEO, c'est si vous voulez euh, améliorer euh, la présence de votre site sur les euh, réseaux sociaux. C'est Site Engine ou Search Engine Optimization. Ça, c'est l'intégration en MailChimp, parce qu'il y a des initiatives de transition qui utilisent MailChimp et donc qui voulaient pouvoir euh, faire le lien entre MailChimp, leur newsletter sur MailChimp et leur site web. Et Facebook Feed, c'est un module pour euh, intégrer dans le site web euh, des discussions dans Facebook. Voilà. Alors, il faut savoir que... Et on va juste regarder ici... MailPoet... Ouais, alors, en fait, MailPoet, c'est MailPoet 3, c'est bien ce que, ce que je disais. Donc le plus récent, je crois que c'est le Poète. Ouais. Alors en fait, il y a eu deux générations de euh, sites essentiels. Et là, on est passé à si 2rezotransitionbe Et eux, du coup, cette interface-là a débarré un peu plus tard. Et, euh, et je pense qu'ils ont un peu moins... Voilà, on... Ils sont pas perturbés par l'historique... Euh... De ce que j'expliquais, qu'on a installé ben, des modules pour les initiatives au départ, et du coup que tout le monde de, de, doit utiliser ces, ces modules. Je vais juste vous montrer que un, voilà, une interface un petit peu différente. Je ne me souviens plus de mon login. Voilà. Voilà, vous voyez qu'ils ont un peu moins de... Il y a aussi Formidable, mais il y a un seul truc, Events. Ouais. Donc voilà, eux, ils... C'est un... Voilà. un peu plus propre pour la seconde version. Alors, je... Voilà, je vois que Anne est à Pontacelle, super. Euh, et donc, si un jour, Anne de Pontacelle veut aller... veut se créer un site web essentiel, elle va donc sur si.réseautransition.be, dans la section concrètement, et suit les instructions, et on lui enverra voilà, on on un, petit, un petit mail une fois que le site sera installé. Voilà pour la question de l'interface admin, je propose d'arrêter ici sur cette question. Je peux te, je peux te poser quelques oui. questions sur l'interface admin oui, avant tout Génial <rire> ça expliqué donc pourquoi il y avait beaucoup de plugins, en particulier le fait qu'il y avait des, des choses qui étaient des plugins qui sont installés à l'échelle site et donc tout le monde les voit. Euh, du coup, si je veux faire des modifs, est-ce que je suis sûr que je ne risque pas de modifier les paramétrages des autres et que je suis, Si je suis dans le module SEO euh, pour euh, euh, faire connaître mon site à moi, je veux pas euh, avoir un impact sur, sur, les, sur les autres. Quoi. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien fait. Et, euh, et donc, tu risques pas de faire exploser l'Internet en, en configurant ça ou d'impacter négativement les sites des autres initiatives, oui. Ok. Euh, J'ai aussi une autre question dans les modules qu'on ne voit pas, parce que autant que je sache, c'est quelque chose qui fait souvent par un système de modules. Est-ce que vous avez un, un système de backup du site Oui, donc nous, on est... C'est Actic, une ASBL qui nous donne un coup de main pour l'informatique. Et donc eux, ils ont, on est sur leur serveur Et d'ailleurs on peut les saluer Ils font du super boulot et leur faire un peu de pub euh... Actic Voilà, Actic ASBL Et eux, ils s'occupent de, de, de, de tout le Le stockage, les backups euh, Qui sont vachement importants Et euh, voilà, parfois il y a des soucis Que ce soit, voilà Et, et, et c'est eux qui nous donnent des coups de main Par rapport à ça et coup, notre page a disparu, euh, on t'appelle, on t'envoie un mail et toi tu les contactes et ils font revenir ta euh, backup, c'est ça Oui. Ok. Euh, soit via l'agora, soit via euh, mail à info C'est en fait là où on est le plus réactif aujourd'hui. Moi, j'ai parfois un peu du mal euh, avec mes sites, euh, avec euh, mes mails. Agora. Ah bon, euh, ouais. Et du coup, info vous avez toute l'équipe de support du réseau-transition qui... Euh, qui se... <rire> j'allais dire qui bosse jour et nuit pour répondre à vos mails mais en tout cas voilà on essaie de dispatcher et on a et on, ça, ça s'est vachement amélioré depuis qu'on utilise ça et du coup en direct je vous montre comment modifier une page de votre site par exemple ici je veux changer l'adresse email auquel les gens doivent écrire pour de faire la demande pour le site Et voilà, j'ai modifié le texte ici, et puis je fais « Update ». Ma page s'update, et je peux cliquer sur « Voir la page » pour m'assurer que les changements ont eu lieu. Et génial, j'ai ici « Info à 13 ». Est-ce que tu as d'autres questions, Gilles J'ai d'autres questions, mais plus, plus sur l'interface admin. Sur l'interface admin ah, Ok, bah alors on va clore ce chapitre « Interface admin ». Juste une question, ça veut dire que moi ici, je peux enlever... Ouais, je, je peux enlever ici des, des, mmh. des choses. Tu peux pas non, enlever. Non, nous. je ne pas les enlever. C'est ça. Non. Ça, reste, ça reste là. Bon, OK. Il faut faire comme si s'ils n'existaient pas. Ouais. Oui, ben voilà. On fait preuve de créativité. Voilà. Et je vais arrêter.